Bonjour, bonsoir mes enfants. Comment allez-vous, papa Bienvenue chez le grand médium marabout du Bénin. Comment vous allez, papa Ça va très bien, mon garçon. Ah. Bienvenue dans mon cabinet. Depuis avant tu je suis venu, on m'a dit que papa est parti pour acheter quelque chose au Ghana. Et je ça. vous ai appelé, vous avez dit que vous allez venir. Ça n'a pas été facile. L'hôtel a presque bouffé tout mon argent. <rire> mon garçon, ne t'inquiète pas. Tu sais, si quelqu'un investit son argent dans ton travail... Et tu n'aimes, tu ne papa pas acheter ces choses pour finir ça. Est-ce que il serait content Ah, ça n'a pas été facile. J'ai cru que papa, quand je suis venu, je ne vous ai pas vu là. <rire> j'ai cru que vous ne voulez pas mon argent et me faire comme ce que les autres m'ont fait jusqu'à m'ont bouffé 4 millions. <rire> en tout cas, je vais te montrer la réalité aujourd'hui. Toi, tu as quitté quel pays Moi, hm. papa, ça n'a pas été facile. Il y a un pays là. Là-bas, pour venir ici, ils ont dépensé 97 000 francs. C'est le Cameroun. Et les bus oui. que j'ai pris. Vraiment, ça a été un problème. Moi-même, je ne suis pas camerounais. D'accord. On a quitté Centrafrique pour venir rester au Kenya. Et quand mon papa est décédé, je suis venu rester au Cameroun. D'accord. Toi, tu as quitté quel pays? Moi, j'ai quitté depuis Kenya, -qui Faso. D'accord. Comment toi, tu t'appelles? Moi, je m'appelle Isouf, Maman. Ah, Issu... oh, voilà, c'est toi qui m'avais appelé. <rire> papa, voilà, c'est moi, c'est moi. C'est moi, papa. Bienvenue, bienvenue. bienvenue. Merci, papa, bienvenue. merci, papa. Papa, Maintenant, veux non, on vite comme vous êtes là. Maintenant, on va vite retourner. Papa, Je, Je veux venir voir la réalité et la réalité du portefeuille. Si ça existe vraiment, quelqu'un m'a envoyé un seigneur. Je vous ai amené ça. Est-ce que vous avez vu ça? Attends, il faut laisser ça là de l'autre côté. Je veux... En tout cas, on va voir la réalité aujourd'hui. Vous allez voir ça avec vos propres deux yeux, sans même vous tourner le dos. Je, Je vais vous faire pas. le travail. Je suis un patient grave. Vous allez voir aujourd'hui. C'est un patient grave. Ma Maman a besoin d'argent, moi aussi j'ai besoin d'argent. Et la fête est finie maintenant mmh. déjà. Premièrement, qu'est-ce que je vais vous dire Vous savez, aujourd'hui, faites très attention sur les réseaux sociaux. Ah bon Parce qu'il y a trop, trop, trop de faux vidéos. Papa, ne vous fâchez pas, de pas hein? moi je si pose que... beaucoup de questions. Mmh. Ça là, c'est l'argent Tout ça, c'est de l'argent. Ça, c'est l'argent qui reste toujours sur les génies. Ça, ça ne se déplace jamais. Et, et, et c'est pour cela que ça veut être comme c'est blanc comme ça c'est de l'argent, tu peux toucher voir, c'est des vrais billets. Ah bon? Tu peux toucher voir. moi j'ai peur. <rire> j'ai laissé rapidement. Pourquoi l'argent là est un peu chaud? C'est d'argent qui reste sur les génies pour l'éternité. Ah. Ça ne se déplace jamais. Ah, si moi je suis ton enfant, je vais venir voler l'argent ici. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Toi qui as déjà valise magique. Tu vas encore venir faire quoi avec euh, l'argent qui est sur l'ingénier <rire> Ok papa, on euh... est fini, voilà, euh, juste l'essai du portefeuille magique. D'accord, je vais vous montrer la réalité aujourd'hui. quand je vous disais, faites très attention sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de faux qui circulent. Et les gens ne font que se plaindre chaque fois. Allô papa, ils m'ont volé tel somme, ils m'ont je dit jeudi, venez. Moi je n'accepte plus comme ça maintenant à travailler à qui que ce soit à distance. Tu viens voir la réalité avec tes yeux. Là, la confiance à soi mieux. Ah ben? C'est ça. Bon, nous allons commencer avec le portefeuille. C'est pour cela que vous êtes venu, non? Oui, on oui, veut juste oui. venir voir si c'est réellement. Papa, c'est quoi les deux mamites? Mamite, de comment on prépare la pâte dedans? Non, c'est mamite. Là. Après avoir initié, je vais t'expliquer certaines choses. Ok. Ok. Nous allons commencer avec le portefeuille. Où est ça, papa? Attends, d'abord, on commence par ici. C'est la poudre ou bien la farine de blé que vous avez vachée dedans C'est la poudre. Moi, mon cabinet de travail ne fonctionne pas avec du sang humain ni de sacrifice humain. Ah bon? Ça fonctionne avec les poudres qu'on utilise, bien sûr, pour les bébés. Okay. On utilise des boissons. On utilise les fruits de la brousse. Ah bon Et consomme. Est-ce le portefeuille C'est un portefeuille qui vole de l'argent depuis les banques. Moi, je ne tue personne pour faire porte-monnaie. Ah bon Ce qui fait que chaque année, les banques sont souvent en faillite. Ah, moi, j'ai peur. En tout cas, vous allez voir. Voici ce qu'on appelle le portefeuille magique. Ah bon C'est ça qu'on appelle le portefeuille magique. Papa, c'est quoi petite chose là comme ça Merci. C'est petite chose que tu vois, mais tu vas voir la réalité maintenant. Est-ce que vous voyez l'intérieur avec moi Il n'y a rien. Y a quoi Il n'y a rien, il n'y a rien papa. Regardez bien. Il n'y a rien, il n'y a, a rien. Il y a d'autres qui disent qu'on va mettre une statue dedans. Non. Il n'y a rien, il n'y a, a, a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. D'accord. Vous allez voir la réalité du portefeuille aujourd'hui. Oui. Pour commencer le travail, on appelle les génies d'abord. Ok papa, moi je vais aller me cacher derrière les génies d'ailleurs parce que j'ai trop peur. Non. Parce que c'est moi-même qui filme ça et j'ai trop peur. Bien, viens, viens, viens, ah. Parce que bien, je ne veux pas bien, que les génies bien, vont, bon, vont, bien, venir, bien. vont venir, bien. vont venir, faire choses. Tu vois, il y a quoi à l'intérieur du porte Il n'y a rien, j'ai peur. Il y a quoi à l'intérieur du porte il, il y a quoi à l'intérieur du porte Il n'y a rien, Regardez bien, on bah, ferme pourquoi ça. Pourquoi tu déjà fermé Oui, on ferme ça. Parce que c'est les génies qui vont faire le travail. Ok. Maintenant, après avoir fermé... Papa, je veux leur demander, pourquoi on ne voit pas souvent les génies là? <rire> C'est des esprits. Ah Et bon. Il faut d'abord être initié avant d'être en contact avec eux. Ah bon? D'accord. Nous allons commencer avec le portefeuille. Ah bon? Pour toute personne qui a besoin de moi, il n'ont qu'à me contacter sur mon 00229 00 86. Ah, je vois. Vous voyez Oui. Donc, c'est votre numéro qui est le, le, le 229-61-0086-90. C'est ça. Okay. Bon, nous allons commencer les choses. Okay. Papa, il y a d'autres qui appellent vont qu ils vont dire qu'ils vont appeler Mamie Ouattara, Jenny ils vont parler, parler, parler. J'ai peur, j'ai peur j'ai cru qu'ils veulent me rarracher, mon esprit me tuer, Je <rire> ne sais pas. Reste tranquille. Nous allons rester tranquille pendant quelques secondes. Je vais faire mes rituels, les incantations pour appeler les génies. Okay. Montre-leur bien le portefeuille. Vous avez vu le portefeuille hein J'ai peur. D'accord. Mets le, la, la caméra sur le portefeuille. Mets sur ça, mets bien le, la caméra sur ça. Bon, nous allons commencer. Ça coûte mets la caméra sur ça. Oui, papa, j'ai déjà. mets ça sur ça. Oui. Sakou sur le même Et le moment où tu c'est que tu as vous Un, Eh, n'a de nous, n'a pas besoin de n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin nous, n'a vous besoin de nous, n'a pas de nous. Qu'est-ce que tu as dit, tu as dit, dit, vous as dit, tu as dit, dit, tu as dit, dit, dit, Maintenant, nous allons appeler les grands génies. C'est que vous avez déjà appelé. Mais, mais ça... Sur oui, ça c'est ça, papa. Quand vous partez avec votre main, là... Non, je, je dois la... te dire pour que chaque chose, tout le monde voit ça. Ok, papa. Maintenant, nous allons appeler le nom de trois banques. Ah bon? Chacun de vous va appeler les banques que vous connaissez. Appelez ça. Moi, je connais Banque. Eco, Eco Banque. banque. Eco -banque. Eco -banque co banque, d'autres banques. Banque. Banque, la Poste. La Poste. La Poste. La Poste. Ah, il y a encore un banque bizarre, on appelle ça, et euh, euh, comment on appelle là? on appelle ça, euh, Fidefka ou bien quoi, là, je ne comprends pas. Fidefka. Fidefka. Fidef Maintenant, après avoir fait tout cela nous allons demander au génie de nous accorder le pardon et de nous donner et de nous faire montrer ce que leur puissance après avoir fait tout ça là, tu prends le portefeuille, ouais. tu vois, oui. tu tapes trois fois sur le porte-monnaie, ça coûte en coup, ça cous en coup, ça en coup. Maintenant, nous allons ouvrir le porte-monnaie devant vous tous et ouais. vous allez voir, d'accord. Ouais. Ok, mais moi j'ai peur. Il ne faut pas que les génies sortent commencent pas à mordre les gens. Je vais ouvrir maintenant mmh, le porte monnaie. Mmh, moi, je pas confiance. Regardez bien. Je pas confiance. Hey, c'est quoi ça C'est quoi ça Vous, Vous avez si vu si quoi là, dedans papa, papa, avec l'argent là, je, je peux acheter voiture. Tu peux réaliser hey. tout ce que tu veux avec l'argent ça Papa, là. Papa, si c'est l'argent tu vas me donner... Attends, papa, je vais, je vais, vais faire oh. sortir tout, papa, et vous-même vous, vous j'ai peur, je suis en train de transpirer. <rire> ne vous inquiétez pas. Est-ce que je me suis levé avant de vous faire non, ça maintenant j'ai peur, je suis en train de transpirer. Maintenant, quand on ouvre le porte-monnaie comme ça, on ne commence pas à prendre l'argent seulement, non. Ah bon. Tu mets poudre dedans. Ça, ça fait quoi Ça, c'est ça qui purifie l'argent. Et si je n'ai pas mis poudre Ah, ça, tu ne peux pas manger l'argent. Ah bon? Si, oui, papa, j'ai peur. Maintenant, ça reste comme ça, tu tapes trois fois encore. Après avoir mis pour dedans. Maintenant, nous allons commencer. Oui, c'est de vrai bien. Hein? Oui, papa, attends. Voilà, papa. Papa, est-ce qu'on on peut, peut toucher on ça? Peut manger ça Attendez. On peut toucher Attendez. Eh? Qu'est-ce que vous ah! mangez Papa. On peut toucher, papa. Vous voyez Oui, papa. Mais j'ai peur. Pourquoi tu as peur? Ah, pourquoi vous avez laissé le hmm. portefeuille là-bas? Parce que après avoir fini tout le travail, tu déposes ça sur les génies. Ah bon? Regardez eh? l'agence, c'est une portefeuille qui produit. Attendez, je ne touche peux pas ça comme ça. Je vais vous donner oui. un, un, un. Vous allez aller manger voir. Voilà, c'est une portefeuille qui produit une somme de 1 million francs CFA par jour. 1 million. Et ça travaille pendant six mois renouvelables Ah bon? Maintenant, pour faire ce porte-monnaie qui produit 1 million, tu vas dépenser au total une somme de 410 francs. 410 francs. N'importe quel pays tu tu dois mettre 10 francs sur les 400 000. Ça veut dire que ça fait 40 billets de 10 000. 40 billets de 10 000. 80 billets de 5 000. Hmm. En tout cas, que ça soit 400 000, 10 francs. Parce que c'est avec les 10 dans francs. Dans tous les pays, il n'y a pas 10 francs. Que qu'en soit l'univers. Il doit avoir les 10 francs. Tu dois avoir 10 francs sur ça. Ok, papa. Papa, moi j'ai trop peur. Maintenant, hmm. je vais vous donner je ça. Pas vous allez vérifier si ah, c'est oui. vrai billet. Je suis impatient, mais j'ai peur. Tu prends. Je vais essayer parce qu'on dit que les filles n'approchent pas les filles. Je vais, si, je vais voir si ça ne va pas fuir. Papa, ça oui. n'a pas fuir. Hmm. C'est vrai l'argent Quand tu as touché ça, si c'est vrai ou pas, tu, tu le sauras. Papa, envoie-moi en envoie envoie ça là, je vois. Envoie-moi l'argent là, je L'argent. Papa, attention, tu vas me donner l'argent, je vais partir avec, s'il te plaît. Tu comprends? Que qu'en soit l'univers, vous êtes venus voir la réalité aujourd'hui. Papa, j'ai trop peur, même. Mais... très attention aujourd'hui sur les réseaux. Et toutes personnes qui a besoin de moi n'ont qu'à me contacter sur mon WhatsApp 00229 61 00 86 90 pour avoir ouais. plus de renseignements. Pour d'autres personnes qui n'ont pas la capacité de trouver toute la totalité des 400 francs. contactez-moi. Nous allons essayer de voir comment nous allons gérer avec vous. D'accord.